Je m'appelle Kwanda Balkissa, je suis une formation ici à ID53, commis de cuisine, commis de salle, durée d'une année. Madame Badia, votre plat Six mois salle et six mois cuisine. Merci. Bon appétit, j'ai 32 ans et j'ai trois filles. Je ne suis pas mariée, je suis célibataire. Je suis burkinabé. je suis arrivée ici en 2004.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 c'est mieux toujours de venir se former. Il y a pas mal de formations. Je connais déjà trois. Je sais qu'il y a l'informatique et aide, aide à personne. Et il y a comme des salles, comme des cuisines. Achilles préparé, c'est bien. Maintenant, il faut mettre encore du fil. Oui, si il y a l'ID53, c'est vraiment ouvert pour tout le monde. Comme tous les jeudis, soir, c'est là qu'on a suivi du groupe. Et là, Mme Cécile, vient...